Ania, Seo, Marie, Mida. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction. Pas sur de la K-pop ou voilà. Sur de la J-pop. Euh, alors, c'est sur un, un groupe alors qui est vraiment mais unique au monde. Euh, alors, j'en avais jamais entendu parler pour vous dire. Pourtant, ils ont, ils ont débuté en, en avril dernier. Apparemment, si j'ai bien compris, j'en ai entendu parler aujourd'hui. Et euh, en fait, c'est un boy group. Mais sauf que les membres du groupe, c'est pas des garçons, c'est des filles parce que ouais c'est en fait voilà c'est des filles en fait qui sont en genre habillées comme les garçons en fait style vestimentaire capillaire, c'est comme les mecs en fait de, de k-pop en fait et euh, voilà du coup euh, je vais réagir en le groupe s'appelle e crush Alors, coup de foudre euh, le a je sais plus ce que ça veut dire déjà et euh, en fait c'est le premier groupe qui est comme ça en fait et et du coup je voulais vraiment faire la réaction parce que pour vous faire découvrir et pour euh, pour changer un, pour changer un peu des réactions k-pop du coup bah c'est parti. Ouais, bah... Surtout qu'en plus que. Elles font pas du tout féminines quoi. Elles ont pas des visages très efféminés quoi. Elles ont... Elles ont oui mais bon. Si tu m'avais pas dit que les membres c'était des filles, euh, j'aurais cru que c'était des mecs. Le seul truc qui les trahit c'est leur voix quoi, qui sont féminines juste. En tout cas elles sont super belles. Mais c'est pas possible, c'est un mec, c'est le mec. <rire> mais franchement, je suis choquée quoi. Mais après ça fait très K-pop. Hein. Après j'ai vu que c'était inspiré de la K-pop hein, un peu. J'ai vu un peu sur internet. Mais... J'aime bien elle. Je sais pas leur nom par contre. Dans la chanson c'est pas mal C'est pas truc de ouf non plus mais c'est pas mal Et elles, avaient un... elles ont un peu succès Elles ont un succès surtout en Chine Parce qu'après moi ça passait un peu inaperçu Parce que moi j'ai pas entendu parler Putain celle elle est trop belle elle Celle qui a les cheveux platines rose là. Elle voilà elle. elle est belle elle Pourquoi on a pas ce genre de groupe dans la K-pop on a Amber, oui mais bon, deux... elle est dans deux filles parce qu'elle a une fille, voilà, elle est pas dans deux mecs, quoi, je veux dire. Mais elles se sont fait enlever les... Non, elles ont pas de seins, c'est pas possible. Elles se, sont... elles se sont fait retirer les seins ou quoi Je sais pas. Ni pas qu'ils ont fait leur fait retirer en sein rien que pour le groupe, quand même. Alors qu'elles en ont vraiment pas comme un beurre, quoi. Je sais pas. Quoi, <rire> j'adore leur civisme vestimentaire franchement, j'adore. Les cheveux aussi, j'adore. Mais franchement, elles ressemblent trop à des mecs. La chanson elle est, est, est, choquée, <rire> est pas mal C'est entraînant, c'est captivant. Je suis choquée franchement. C'est pas possible, c'est pas c'est pas des filles, ça, mais peut-être moi quand même. J'ai pas cru au début quand j'ai vu les photos mais non. Il y a quelques images. Ah, elle est trop belle elle. C'est euh, non. Enfin, celle qui est blond, qui a cheveu blond, l'autre là. Qui est un peu rose platine là, là. Bang. A crush. Wow. Euh, honnêtement, euh, je suis <rire> choquée. Mais vous, vous, allez me dire, vous me direz vous dans les commentaires, mais elles ressemblent vraiment mais à des mecs. Elles sont pas du tout efféminées, quoi. Elles ont pas. Je veux dire efféminées, je veux dire, efféminées elles sont pas du tout.. Euh, Féminines quoi, elles sont un peu effé efféminées, mais un peu comme tous les mecs dans la K-pop ou autre, voilà. Mais euh, franchement, euh, si on m'avait pas dit que les membres c'était des filles, euh, moi j'aurais pris je les aurais vraiment pris pour les mecs honnêtement. Mais je trouve vraiment dommage qu'on fait pas ça dans la K-pop, un groupe comme ça, parce que ça change en fait, ça te, ça te bluffe tellement que, et puis honnêtement, euh, ça, ça va faire craquer plein de filles, ça je vous le dis. Pas forcément des filles qui sont bi ou lesbiennes, hein, mais ça va faire craquer les filles. Hein, même si c'est des. Bon, et ça va leur se poser des questions à cause d'elles, je pense. Mais ce euh, serait bien, quoi. La K-pop, il ferait un groupe comme ça. De toute façon, dans la K-pop, toutes les filles sont super féminines. À part Ember, qui a ses garçons manqués. Mais euh, voilà, mais ce serait bien qu'ils fassent un groupe euh, comme ça dans la K-pop aussi, ce serait super cool. Mais surtout que même niveau danse, tout ça, euh, c'est comme un groupe de garçons en fait. Elles ont tout comme un groupe de garçons à part leur voix qui est féminine. Bon ça, elles pas peuvent rien. Mais euh, franchement, euh, ouf, je suis choquée. Mais j'adore, honnêtement, j'adore ce groupe et je pense que je vais les suivre de très près. Et elles peuvent vite devenir un de mes groupes préférés, je pense. Mais bon, dans la say-pop, pas dans la k-pop, voilà. Du coup, bah, j'espère que je vous ai un peu euh, surpris avec ce genre de réaction. Euh, et que si vous allez euh, suivre ce groupe parce que franchement moi, je trouve qu'elles sont vraiment géniales Et rien, que... là j'ai pas... un coup de foudre vraiment pour ce groupe mais vraiment et dites moi ce que vous en avez pensé vous en commentaire et si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire paraître euh, ce groupe comme un groupe de, de garçons alors que c'est des filles quoi. dites moi ce que vous en pensez mais franchement j'ai un gros coup de cœur pour ce groupe franchement allez du coup on va se retrouver d'autres vidéos sur la Corée du Sud et la K-pop je vous dis à bientôt, adion